Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak avant de nous occuper du sujet du jour j'aimerais remercier l'ami Jean-Paul qui m'a envoyé ça Ouh, un super sac qui était sur ma liste Amazon c'est un peu mon cadeau de rentrée merci à Jean-Paul aujourd'hui on va parler de vidéos euh, de sous-titres et de sourds et de malentendants il y a de ça quelques jours, en fait dimanche, je suis allé aider l'ami Lofty à déménager sa découpeuse laser chez lui. Il y avait plein de gens, c'était super sympa. On a fait un petit peu de sport et euh, ben, j'ai pu rencontrer, alors je suis désolé, hein, je suis nul avec les prénoms, euh, mais j'ai rencontré quelqu'un qui était euh, sourd ou malentendant et on a discuté, j'ai discuté avec lui et avec sa copine bien sûr je lui ai fait le pitch en disant oui j'ai une chaîne, grande du barbu, machin truc, je vais filer des autocollants et il m'a posé la question, il me dit euh, est-ce qu'il euh, y a des sous-titres sur tes vidéos et j'ai fait fuck j'y ai super pas pensé, je suis nul donc qu'est ce que j'ai fait D'abord j'ai activé l'aide de la communauté pour les sous-titres. Il faut savoir que euh, Google peut sous-titrer automatiquement mais les sous-titres sont un peu bof bof et sur tous les épisodes, les épisodes classiques, en général, j'écris les voice -over. Donc, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai transféré euh, tous mes voice enfin tous, j'en ai transféré combien Il y en a 91. J'ai transféré les 91 épisodes où les voice-over étaient écrits en format texte. J'ai mis ça dans un zip, J'ai mis sur le drive et vous, vous y avez accès puisque je vous ai mis un lien dans la description. Le principe est de vous montrer bah, comment pouvoir contribuer pour pouvoir sous-titrer correctement les épisodes pour que les gens qui ont des problèmes d'audition puissent quand même profiter des épisodes classiques. Donc, c'est relativement simple, je vais aller choper une vidéo d'un épisode où je sais que je n'ai pas euh, fait les sous-titres. Par exemple, je vais prendre bah, celui-là de la restauration d'outils de brolier. Alors on le voit ici, s'il y a des sous-titres, il euh, y a un petit, un petit, euh, un espèce de petit logo, c'est marqué sous-titres. D'ailleurs je devrais le faire dans un autre navigateur, puisque là je suis connecté en tant que créateur. Donc là je vais ici. Bien sûr j'ai droit à une pub. Hein. Voilà, et là ensuite je vais dans sous-titres, j'active les sous-titres, je vais dans euh, les paramètres et je fais sous-titres français généré automatiquement. Je fais ajouter des sous-titres. Je sélectionne une langue. Je vais français. Et là on voit qu'il y a des sous-titres qui sont qui sont euh, générés automatiquement. Salut les barbus, bienvenue dans ce nouvel épisode de du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 301. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va restaurer des outils pour le cuir. Allez c'est parti euh, Je vais aller chercher. Le fichier de sous-titres. C'est c'est l'épisode combien Épisode 301. Et donc là, j'ai mon fichier de sous-titres. Et c'est relativement simple. Je vais prendre. Euh... Aujourd'hui, on s'attelle à un chouette. Alors, pareil. Là, on voit une première erreur. Aujourd'hui, on s'attelle à une chouette, un chouette projet, puisque Fabrice, qui était bourrelier, et là, il le traduit, marche les quelques outils bien utiles pour le travail. Et en fait, c'est marre refilé quelques itinéraires voilà. et donc là je vais faire juste un copier-coller appelé 2001 puis il l'a il a, il a traduit par 2001 ou un couteau à pied il traînait plus ou moins au fond d'une boîte à outils donc la première étape est de nettoyer et d'enlever quelques dessins de crasse, Il a oublié le, et et de rebut de rouille Paf paf paf, nettoyer Alors, euh, bien sûr, mes super fichiers textes sont, je pense, bourrés de fautes d'orthographe, donc euh, ne, vous enfossez, ne vous offensez pas euh, voilà donc si vous avez un petit peu de temps et que vous avez envie de contribuer justement à la création de ces sous-titres, pas les sous-titres automatiques mais les sous-titres un tout petit peu vérifiés, je vous ai laissé euh, bien sûr le lien vers le drive avec le zip où j'ai tous les fichiers texte de certains épisodes. Un petit peu plus de 90, euh, ça aidera beaucoup bah, les gens justement qui ont du mal à entendre ou qui sont sourds à justement profiter, un petit peu comme nous, euh, de tous les épisodes à droite à gauche. Et franchement, bah, ce côté communautaire, je trouve ça vachement bien. J'avais l'idée de faire un espèce de concours, celui qui euh, sous-titrerait le plus ou un truc comme ça, euh, lui filer des machins. Non, bah, juste euh, vous balancer un commentaire en disant, you, c'est moi qui l'ai sous titré et euh, bah, si vous avez envie, je vous enverrai euh,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 voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné en, envie bah, de passer quelques minutes à aller euh, choper un épisode qui n'a pas de sous-titres et essayer de, bah, de corriger un peu les sous-titres automatiques de Google, qui en fait sont pas mal. Il y a quelques petites erreurs d'incompréhension, mais euh, globalement euh, ça reste plus ou moins compréhensible. C'était une des discussions que j'avais justement euh, avec Lugus, Je lui disais, bon, je regarde plein de de vidéos euh, Thaïlandaises et machin truc où je comprends rien c'est pas grave, ce qui est important c'est de voir ce que le mec est en train de faire mais c'est vrai qu'avec les sous titres c'est quand même mieux mais dans très très bientôt plein d'épisodes, des épisodes classiques, des épisodes de Barbunawak, des Barbie trucs euh, plein plein de choses qui arrivent, vous inquiétez pas, j'ai été un peu busy ces dernières semaines euh, pas mal de boulot bah, pour euh, ramener un peu de pépettes dans l'organisation et permettre bah, de vous proposer encore d'autres épisodes. A très bientôt et que la barbitude soit avec vous